Bonjour, je m'appelle Lorena, je suis euh, une étudiante internationale, je viens de la Colombie. Après finir mon master euh, en droit international et européen, j'ai décidé d'approfondir euh, mes connaissances euh, sur la culture française. C'est pour ça que je m'ai enregistré sur un cours euh, qui s'appelle L'Europe interculturelle et des médias. Ce que j'ai appris pendant la classe, euh, une question que, un sujet qui m'a beaucoup intéressée, c'est les rapports entre la culture et l'Union européenne et c'est une chose à la fois d'étrange et d'évidente. Surtout pour nous, comme étudiantes internationale, c'était très intéressant de savoir qu'intuitivement, on pense que la culture, c'est totalement lié, et le patrimoine culturel, c'est totalement lié à la construction européenne. Mais on a appris qu'au-delà de ça, et la construction européenne, c'est aussi une question qui n'est ne pas liée à la politique et par conséquent à la culture. Que la construction de l'Europe, ça a devenu progressivement une construction aussi politique et aussi culturelle. Euh, C'est étrange pour nous, les étudiants internationales, de savoir que le patrimoine culturel n'a pas été au début de la construction européenne, mais que ça a été eh, jusqu'à les traité de Maastricht et c'était eh, pratiquement eh, de manière récente. Un point très intéressant de cette classe, ça a été d'apprendre qu'en en fait, euh, Parler du patrimoine culturel s'implique les institutions européennes et comment les institutions agissent pour la protection du patrimoine culturel, mais aussi comment le patrimoine culturel, ça marche aussi et, dans les dans les circulations de, de l'Europe, dans les droits de, de circuler librement à l'Europe, comment ça marche la protection du patrimoine, comment ça marche la prise en compte de, de ces structures architecturales de ce radar, qui sont considérés comme patrimoine culturel. Une autre chose très intéressante, et qui pour moi ça a été une véritable perle dans, dans cette classe, c'était les visites sur, sur le terrain et à différentes institutions religieuses. Par exemple, on a eu un visite sur le terrain à, un, à la grande synagogue de Lyon, et, et à la mesquite, à la grande mesquite de l'islam, ici, à Lyon aussi, et à des institutions catholiques, ce qui nous a donné une un, un véritable euh, connaissance de ce qui se passe sur le terrain et comment euh, la religion aussi fait partie de la construction spirituelle de ce patrimoine culturel en Europe.